Bon, on va retourner à pied à la biennale de ça. Ah, bon. ah je vois Chapi Chapeau qui est par là. Attendez, maman, maman. Bonjour, Chapi. Chapi. Chapi Chapeau. Attendez. Voilà, on est avec des Portugais de, en direct. Bonjour, Chapi. On est avec euh, le Portugal en direct, et c'est l'avatar qui représente euh, la Biennale de Cervera. Donc il y a sûrement un visiteur qui est en train de le manipuler. Donc tu peux lui dire bonjour. Si tu parles portugais, tu peux lui dire bonjour. Je ne sais pas si tu parles portugais. Je sais que tu ne parles pas avec la voix, mais... Alors on, nous, on est en train d'aller, si tu veux nous suivre, on est en train d'aller vers... Euh, tu m'entends Oui, je pense que tu m'entends. Je vais te demander en chat. Ah ah oui, très bien, ça va. Alors on va, on va à la Biennale avec... Je ramène l'avatar à la Biennale, il me suit. On va voir s'il continue de me suivre. Oui, il vient, c'est bon. Donc tout le monde va à la Biennale. Allez, on amène Chapi avec nous. Voilà, Chapi. Voilà, je vais reculer un peu la caméra. Voilà, allez, Chapi. Chapi, le Portugal, tout le monde va à la Biennale. Je peux pas le faire monter en voiture parce que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas cliqué. Sur les voitures. Voilà. En avant. Ah voilà, Chappie, elle arrive en volant. Voilà. En route On passe le pont. Est-ce qu'il est derrière nous Ah non, on l'a laissé, attends, oh là là, attends, je vois sur la carte, on l'a laissé là-bas. Ah si, il suit, il suit, c'est bon, ah, bon, je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est un visiteur, euh, un jeune... Euh, un adulte, une famille, plusieurs personnes qui, avec quelqu'un qui manipule. On verra. Et normalement, on me voit là. Tiens, si tu veux me voir, on me voit sur la caméra. Attends, là. Voilà, regarde. Je suis là. Moi, bon, je suis pas rasé par contre. Bonjour, Chapi. Je sais pas si tu vois la, la vidéo, si tu es sur le viewer classique de Second Life. Ah, tu me vois Voilà. Ah toi, tu habites à Caen alors Je vais me mettre dans le vaisseau, je vais voir s'il veut monter dans le vaisseau. Alors, ride, ride le vaisseau. Parce que l'hélicoptère, c'est pas pratique, on voit rien. Quand on est dedans, c'est pas très... Voilà, on va voir s'il veut monter dans le vaisseau. On va peut-être le laisser, je vais peut-être le laisser aller se promener. On va pas le poursuivre tout le temps, hein. Allez hop, on va laisser un petit peu se promener le visiteur. Ça c'est un vaisseau que j'ai acheté à des japonais. Sur une île japonaise. Il est très très bien. Je regarde sur la carte où il est, Où il est parti dans le musée. Bon. Ah oui, toi tu as le traducteur quand tu écris en... Ah bah oui, c'est en portugais. Mais moi j'ai essayé de la... Le traducteur c'est lequel que tu as C'est un traducteur que tu as acheté parce que moi, j'en avais un, mais après, c'est vrai que j'oublie tout le temps de le mettre. C'est vrai que j'y pense pas, comme c'est les portugais, mais comme je parle souvent quand ils sont là, là, par contre, ils ne traduit pas. Juste de... tu retournes complètement. Je fais une photo pour mettre sur Facebook. Voilà. Toc, voilà. Je vais voir si tu es bien assise. Ah oui, mais tu as un volant aussi. Mais tu as un volant aussi Peut-être tu peux le... Non, tu peux pas le conduire. Attends voir, je vais regarder si je peux pas te le faire conduire. Attends voir, euh, switch pilote. Ah, je sais pas si toi tu peux le conduire ou pas. Essaye... Ah oui, c'est toi qui le conduis. Ça alors. Ouh là là, oui, mais attention hein. Attention, oh là là là. Attention hein. Heureusement que j'ai la franco-anglaise assurance qui sponsorise deux de mes îles. On l'a retrouvé Bon c'est bien, déjà tu as retrouvé l'avatar. J'ai réussi à le poser sur l'avion, j'espère que je ne vais pas le perdre en cours de route. Je sais pas si tu veux venir charpie avec oui. nous. Allez, on essaye de le monter, mais ben, il faut que je fasse tout doucement si je veux pas qu'il tombe. il est tombé. Bon, allez, hop, on va le chercher. Dans la lagune de Venise, on est mal. Hop, alors là il est carrément au fond, mais vraiment au fond. Hein. Il est fou, alors là, pour le chercher, ça va être très dur. Bon bah il va se débrouiller, hein. On va le laisser se débrouiller, il va bien sortir. Ah, peut-être je peux arriver à le prendre. Bon. On va retourner au centre, sur la place Moya. Et puis il nous retrouvera. Toc. Hein. Voilà. Bon, allez. Bon, moi je vais aller manger chez ma maman. Bon ma Chapi, à bientôt. À bientôt. Bon ben voilà, Chapi, elle va visiter toute seule. j'ai l'impression qu'elle va chercher l'avatar pour le sortir de là ah, elle va le chercher ah oui, elle va chercher où il est